Salut à tous, cette vidéo est un réupload d'une ancienne vidéo de la chaîne du Léci, que Jessie et Jess et Léa ont décidé de suspendre. Le but de cette vidéo est de deviner quel est le bon logo. Jessie et Jess et Léa devront donc choisir entre deux logos et trouver le vrai. Et c'est parti. Alors, quel logo LG est le bon Je pense lequel serait le bon C'est gauche le ou c'est droit Gauche, il me semble plus logique, celui-là. Je sais pas, c'est droit, tu vois, ou ça fait trop bizarre. Tu sais donc combler le trou pour mettre un point. Ouais. Euh, ouais bah vas-y. Et en même temps il y a un trou genre ça a l'air fixé. Mais je sais pas c'est bizarre. Je sais pas. De... de gauche De gauche. Bien joué. C'était ça. Alors oui. Un abonné euh, nous a fait le diaporama. Et quand c'est est en vert c'est que c'est juste. Et quand ça se met euh, en noir là-haut. Enfin en rouge c'est que c'est Voilà. Euh, nous qui aimons le KFC, on va peut-être trouver le bon ah. logo. Hein. Déjà moi, pour dis... moi c'est les mêmes, Genre, je vois pas... Du non monde. regarde, les rayures, les côtés sont différents. Non mais qui regarde les rayures dans les trucs On regarde toujours, la tête du gars Moi je dis celui-là de gauche qui est juste. Je sais pas... Ouais celui-là de gauche il a l'air bien. C'est okay. si celui-là de droite il fait un peu bizarre. Mais moi, ben, c'est juste Yeah. Trop fort. Allez, on passe au suivant. Dominos, les pizzas Oula, mm. euh... là, les dominos. Ah oui, c'est 1 2 ou 2 1. Mm. Dominos, c'est pas domino pour dire dos deux 2. Deux. <rire> non, je sais pas. Attends. Je... Ouais. Logiquement, c'est le 1 puis le 2. Bon, ouais, euh... mais moi je dirais je dirais le, le le à droite. J'ai comme ça commence par dos. Ouais, dos pour dire dos 2 On peut être 2 1 hein, en fait. Ouais. En plus il y a eu un truc de tatouage comme ça là à un moment. Ah ouais Je sais plus. Bon allez moi je dis gauche, toujours moi je dis droite. Les gauches ils font ils sont juste... Allez boum, j'ai enfin... tout <rire> juste <rire> Ok. Allez, on passe au. Euh, et un... ben, vous êtes nuls dans les Vous direz dans les commentaires si vous vous trouvez. Ah euh... si C'est ça. C'est le même Ah oui, non. Ah oui, non. C'est le même point même qui a raison. changé. Ouais. Le point qui est côté rouge et côté violet. Alors moi qui est Instagram moi qui dis jamais euh, je crois que c'est le droit qui est juste mais je suis pas sûre je suis jamais au détail moi je suis jamais les détails de, sur les logos enfin le bah, point euh, je savais pas qu'il y avait deux trucs pour... moi, je trouve que le violet est quand même plus présent là on le voit mieux donc je pense que c'est là parce que là ça fait genre il s'efface je pense que c'est mieux à gauche moi je reste sur le gauche j'aime bien le côté gauche <rire> moi je dis droit euh, j'ai dit droit Oui, t'as dit droit j'ai dit droit oh, ah bravo à la allez bien joué eh la oui. première victoire mais quoi mon première euh... <rire> je vais pas vous mettrez combien eu de victoires enfin euh, BMW ah ok c'est les couleurs qui changent ah, ah quoi ça quoi me perturbe ça. bien vu la Nike <rire> mais je sais pas pour moi c'est pareil jusqu'à un hein, qui est un peu tourné donc c'est pareil ouais, je dirais ça. que c'est bleu et blanc le logo <rire> oui bah oui il y a bleu et blanc qu'est-ce euh... <rire> que tu veux que... BMW, euh... arrive, moi, qu que je dirais le gauche bah, ben moi, pour une fois, je dirais le droit. C'est pas pour bon, moi. Hein. Genre, je vois bien le, le petit bleu en haut à droite là. Je le vois bien, je le sens bien. Attends, parce que en plus, là jour quand je travaillais, j'ai vu des BN passer. Et je ouais. vois que le, le bleu était vers le haut et pas. Je confonds avec des mini BN. <rire> <rire> non, les BN sont pas bleus. À part <rire> si un schronf euh, à cracher dessus, mais. Et le bleu, il était vers le haut Ouais, je, je sais Mais dans les deux cas, il est vers le haut, le bleu et le blanc aussi. <rire> Oui mais ça ne nous avance pas. <rire> Vas-y moi je dis droite pour une fois. À pas gauche. Oh non c'est gauche. Oh Ouais raison. Allez Zouyvan. La première fois que j'ai dis pas le gauche c'était gauche quoi. Lévis Ah je dis je vais être gauche direct. Non je sais pas. Il <rire> euh... y en a un il fait un nuage et l'autre il est genre bien. Ouais si C'est il... pas à gauche il a l'air bien. J'ai jamais remarqué qu'il y avait une espèce de nuage à Lévis quoi. Après, les une espèce, espèce de nuage, j'ai dit <rire> genre une espèce de nuage. C'est contagieux ma maladie du français. Non, ah, mais en fait on dit bien une espèce. Un espèce de nuage Une euh... espèce de nuage Je sais pas. Faute de français <rire> N'hésitez pas à mettre en commentaire si on dit un espèce de nuage ou une espèce de nuage, c'est très important pour Léa. Et du coup, mais je dirais gauche, hein, parce je que, que, que je l'air bien. Je dirais gauche. gauche aussi moi aussi, mais... Si c'est celui à droite, non, je comprends pas Quoi Mais quoi Ah, d'accord. Ouais, c'est pour ça le shop que j'étais bien trop droit, trop ah, carré. Ah, je cherche le trop... du Levis là, c'est pas possible. Ah, ouais, faut que se mette à jour. Hein. Oh là là. Du ah, IBM. Mini IBM encore. Non, IBM. Euh, quoi, là, c'est celui à droite, je crois, le juste. Hein. C'est une marque, quelle marque Je sais plus du tout. Mais je crois que c'est celui à droite. Ça fait beaucoup de rayures et sur la gauche, ça fait gros et peu de rayures. Alors je sais pas. Ouais, mais sur la droite, du coup, il est moins lisible. Moi, je dirais gauche parce qu'il est plus lisible. Je <rire> sais pas, j'ai envie de dire gauche. Allez, droite. Popo, oh. po. Vous n'êtes pas lisible, les gars, je suis désolée. C'est peut-être le but En plus, je ne même pas ça de dire quoi, l'IPM. Ah, les Starbucks Oula, t'as euh... une étoile bien blanche et une étoile sans le blanc à l'intérieur. Euh, euh, euh, bonne question euh, alors là, je sais que j'ai à ah, Londres, j'ai eu avait gauche. Starbucks, mais euh, moi je crois que c'est la gauche qui est juste. Oui, je dirais gauche parce que dans les autres trucs, ils sont pas remplis. Enfin, ils sont remplis justement. Alors je sais pas pourquoi l'étoile, il l'aurait pas rempli. Ok. Ça ferait trop bizarre. Non, ouais, parce qu'en plus, ça, ça fait. Ah, blanc, ouais, ouais, c'est ouais, bien accordé. Ouais. À, à, à, à Bref, c'est bien. On a du mal en français <rire> aujourd'hui. <gens> <rire> nous avons juste toutes les deux. Voilà quest c'est ça Ah bah c'est la fin, d'accord. Il y avait que 10 logos, je crois, ou 8, je sais pas. Je sais plus combien on en a mis. Mais si vous voulez la suite, vous le dites dans les commentaires et il y aura une suite, bien sûr. La suite, la suite, Parce que l'abonné qui regarde la vidéo actuellement, je te remercie pour ça et... Je crois que tu avais déjà préparé de la suite. Si jamais, tu peux me l'envoyer et puis voilà, on le fera. Si tu veux. Mais en direct, non mais quand elle sera postée, <rire> quand elle sera postée, il va regarder pendant que nous on parle. Il va me expliquer tout à moi. Et bah sur ces fins de mots vu qu'elle ne sait point de dire. Euh... <rire> bah, de stress il a point dire. <rire> Je sais, on vous laisse liker. <rire> euh, commenter cette vidéo et on vous dit à, à la, la prochaine, prochaine.